Je t'aime, je t'aime et c'est comme ça. J'y peux rien, tu peux rien. De même, si j'y pouvais quelque chose, je ne changerais pas. Je t'aime en me levant le matin et en me couchant le soir. Je t'aime à chaque minute, à chaque seconde de ma vie. Je t'aime depuis la première fois où je t'ai vu. Sur le coup, ça a été un réflexe de m'accrocher à la première personne pour ne pas tomber. Depuis, à chaque fois que mon regard croise le tien, « Je retombe amoureuse de toi. »« T'aimer me fait du bien, plus de bien que de mal. » Alors c'est vrai que c'est un peu malsain d'être follement amoureuse, depuis tout ce temps, d'un type à qui on n'a quasiment jamais adressé la parole, mais ça m'aide à tenir debout, à ne pas flancher. L'amour est quelque chose d'extrêmement égoïste. « Je t'aime parce que ça me fait du bien de m'accrocher à toi, comme je m'accroche à l'espoir. » J'ai décidé de croire que tu étais quelqu'un de bien. J'ai décidé de faire de toi mon rêve. Je t'aime quand je me retourne pour te regarder et que tu me regardes déjà. Nos regards se croisent et ça me fait vivre un peu. Je t'aime quand tu me parles avec ta voix qui me fait fondre. Je t'aime quand tu me souris. Je t'aime depuis la première fois où mon regard s'est posé sur toi. Je t'aime jusqu'à ce que ça me détruise. C'est pas bon de se faire des films. La vie n'est pas rose. Et vaut mieux qu'elle aille parler pour cette personne concernée pour en être sûr, que de se faire des films. Et... On sait jamais. Un jour, elle verra cette personne avec une autre personne et tout va s'effondrer autour d'elle. Elle va rien comprendre. Donc, vaut mieux se rassurer et arrêter de se faire des films parce que c'est pas comme dans les films. La vie, c'est pas un film. Elle est loin de la réalité et l'amour, en vrai, c'est pas comme ça. Et peut-être qu'elle a peur de se prendre un râteau ou... Oui, peut-être, mais il n'y a pas que lui sur terre. Il y a d'autres cas et voilà. Et euh, donc toi, on bien que ça t'est jamais arrivé. Ça n'arrivera jamais ce genre de situation. Euh, il m'est arrivé d'avoir une relation à distance que j'ai jamais vue, mais... On n'est pas resté longtemps et la vie continue.